Alerte L'intégralité de la section souterraine de l'installation sera détruite dans 120 secondes. L'ensemble du personnel est prié d'évacuer vers l'hélicoptère le plus proche de se rendre dans un abri atomique. Ceci n'est pas un exercice. Le protocole de détonation d'urgence Alpha Warhead vient d'être enclenché. Dans les plus brefs télés vers l'hélicoptère le plus proche ou en vous dans un abri atomique. Explosion de logique dans T-60 secondes. the wheel to be. De logis dans 3, 2, 1. Votre attention s'il vous plaît.